Avant de commencer cette vidéo, veuillez respecter la personne qui est avec moi. Merci. Bonjour à tous mes chers abonnés. Alors aujourd'hui, je me retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais c'est une vidéo spéciale. Avant de commencer cette vidéo, soyez respectueux avec peu importe avec qui je parle dans la vidéo. D'accord Car je vous ai écrit ça et ce serait. Ça un peu les gars dans la communauté. Allez, on commence. Salut LTH. Salut Westre. Alors tu vas bien Je vais super et toi Génial, je vais bien. Mais si je suis venu pour parler, c'est parce que j'étais invité, parce que tu avais une info apparemment. J'ai une info. Ouais, sur France TV et tout, tu as dit que tu as, as réussi à négocier. C'est vrai Exactement. Et... Et, et réussi à négocier avec France Télévision, c'est un miracle. Ouais. je crois que je suis la première et dernière personne à avoir fait ça. <rire> on sait pas trop, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu en 2013 ou qui est venu. Non, mais on sait pas. Mais ce y a une chose qui est sûre, c'est que dans la communauté Njago en français, ça n'a jamais été fait de la vie. Le Exactement. Premier. Le premier de la communauté, je dirais. Mais en français en plus. Donc, comment tu as réussi bah, au début, j'avais demandé bah, quand allez-vous diffuser les mini-épisodes Prime Empire Original Short bah, Après, il a effectué des recherches complémentaires afin de répondre à ma demande. Après, il m'a dit que la diffusion de Ninjoko Prime Empire Original Short sera du 27 au 3 novembre. Les programmes courts accompagneront cette nouvelle saison inédite seront mis sur la plateforme. Pour information, bah, la nouvelle saison inédite qui accompagnera, bah, ce sera la saison 12. Après, j'ai dit que la saison 13 est une saison... Attendu plus que la saison 12 par les fans de Ninjago, et j'ai demandé s'ils peuvent la mettre au moins pour décembre. Bah, après, il m'a dit que France 4 n'est pas autorisé à communiquer sur sa programmation dès la de trois semaines. Je transfère votre message à la direction des programmes de la chaîne. Après, il m'a répondu que vous... grand... c'est avec un grand plaisir que je vous confirme que Ninjago Reboot, Prime Empire et Master of the Mountain sera diffusé à l'antenne sur France 4 du 27 au 3 novembre prochain. Merci pour votre question. Si bah, voilà, j'ai un... un peu bouleversé la date, voilà. Après ça, t'as changé avec la saison 12, donc tu leur as demandé un peu comme ça. Tu ouais, leur un peu menti. Parfois, faut mentir pour réussir. Euh, ment pas trop tout le temps, parce que si tu mens trop, je sais pas Et trop si je vais t'accepter dans l'émission. Fais attention de pas trop mentir, sérieusement, parce que sinon, je pourrais me dire peut-être qu'il faut se méfier de lui après tout. Non mais <rire> j'ai menti à 34 pour bouleverser la date, pas. Attention de la bah Après, il a dû décaler la date pour. Après on sait pas si c'était déjà prévu depuis longtemps la saison 13 octobre hein. Non c'était pas prévu, c'est je suis sûr qu'ils étaient prêts à la sortir l'année prochaine Comme mai peut-être ouais, pour la sortir un peu tu vois les vacances de février Ouais, un ou peu avril avec... Ils sortent jamais en avril hein. La saison 8 c'est de en avril si je me trompe pas Ouais mais la ça c'était une exception là Il est, est... est arrivé un 23 au 27 avril c'est Après il y avait la saison 7 c'était trop bien on l'avait avant tout le monde <rire> Euh, la saison 9 aussi c'est sorti, en... sorti en octobre elle. La saison 7 elle est sortie en janvier hein, sur France 3, c'était taré JANVIER un... Moi je vais négocier, je vais dire de diffuser la saison 14 avant tout le monde Non <rire> mais attends, ils l'ont pas encore ils ont pas encore doublé LTH ah, non. Ouais, Bah ça ils vont on dire dit... qu'ils l'ont pas encore doublé Et on va partir sur le même débat, après ça tout le monde va accuser le virus Et après ça bon on va repasser au même truc après ça c'est Le mieux que tu puisses faire c'est oui, de rester comme temps. ça t'as envoyé un message tout de suite Oh ouais, mais là, on n'a plus, plus grand-chose à vous dire. Sur ce, c'était le Worst le plus grand fan de Ninjago et... LTH. Au revoir va, tout le monde. monde.